Rouge. Vert. Rouge. Rouge. Parfait. Toujours sur le Festival OA le dimanche. Là on doit être le dimanche après-midi maintenant, parce que tout à l'heure était le matin. Euh, on a reçu magicien, euh, on a reçu artiste euh, ferraille, on a reçu euh, chanteuse, voilà, etc. Et là on est sur une autre discipline. Comme on vous dit, le festival OA c'est pluridisciplinaire. Donc là c'est une start-up. Exactement. Exactement. Bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter, je te laisse de nous présenter votre projet en gros. Alors moi c'est Johan Poher et donc j'ai créé la plateforme donc, Lays -up, euh, donc un site internet Laysup.fr. L'idée de base c'est de permettre à des nouveaux habitants, à des personnes, des habitants, de pouvoir s'intégrer socialement dans une nouvelle ville. C'est la rentrée, il y a plein de monde qui va déménager pour découvrir une nouvelle ville, nouvelle région et l'idée c'est de permettre à ces habitants de s'intégrer socialement. Donc la, la plateforme .fr, donc c'est gratuit et l'idée c'est tout, enfin, chaque membre de la communauté peut mettre euh, des activités ou des sorties pour les proposer aux autres euh, membres de la communauté. Et en fait, l'idée, c'est de, bah, de rejoindre ces sorties et de les partager euh, ensemble pour se rencontrer et partager un moment euh, bah, qu'on a tous choisi. Et donc, du coup, avec des gens pour qui on a des intérêts en commun. D'accord. Alors, alors, si je comprends bien, c'est des gens qui postent une sorte d'annonce euh, en proposant euh, des sorties. Des sorties sportif, festif, artistique, culturel, solidaire, éco-responsable. Donc ça va ouais. d'un concert à un festival par exemple, à Wa Festival du coup, en partenariat avec eux, on l'avait proposé à nos membres pour se rencontrer okay. ici. On a 10 personnes qui ont rejoint l'événement et qui du coup vont se rencontrer sur le Wa Festival pour le partager ensemble et puis bah, apprendre à se connaître pour faire des nouvelles rencontres amicales. C'est vraiment l'idée de la plateforme, faire de nouvelles rencontres amicales. D'accord, oui, donc on propose à la sortie, que ça soit une initiative euh, d'un habitant d'une commune qui Exactement. organise entièrement le truc, euh, la sortie en forêt, etc. Oui, oui. Ou un habitant euh, du coin qui dit, euh, bah, moi je vais voir ce concert-là. Ou... Je vais voir ce concert, je vais faire telle maraude, je vais faire telle balade bala bala bala bala bala à vélo, je vais boire un verre, je vais au cinéma. Enfin, Vraiment, en fait, euh, hyper vaste et, vaste et varié. Et du coup, là, c'est un truc qui fonctionne sur toutes les communes alors aujourd'hui on peut proposer une sortie n'importe où. Euh, ce qui est important sur l'ISOP c'est la communauté que nous on a en face d'habitants du coup. Ouais. Aujourd'hui l'ISOP, ça fait un an et demi qu'on l'a lancé. On l'a lancé en mars 2021, euh, post-Covid du coup. Oui. On a 9000 membres. Donc on s'approche des 10 000 là. On a la moitié donc 5000 qui sont en Normandie. Dont sur les 5000 Normands, 4000 en seine maritime. Donc c'est principalement à Rouen aujourd'hui que tout se passe. Et du coup grosse communauté du coup sur Rouen. Enfin, du coup après a priori c'est sur... le... C'est le, le bassin test, peut-être. Moi, je suis du coup, okay. c'est plus simple de lancer sur Rouen. Et donc, en un an et demi, la Lays Up, il euh, y a eu plus de, 2, de 2500 sorties qui ont été proposées, donc par les habitants. Okay. Et il y a plus de 100 000 rencontres qui ont été faites, du coup, autour de toutes ces sorties. Alors, en un an et demi, 2500 sorties, cest à dire qu'il y en a plusieurs par jour, en fait ah bah, Il y en a plusieurs par jour. Chaque semaine, sur Rouen en ce moment, c'est euh, 30, 40, 50 par semaine. Ouais. D'accord. Et à chaque fois, oui, c'est des, des petits groupes, en gros, qui se rencontrent. des Particuliers qui proposent de faire telle activité, telle ouais. activité, et donc d'autres membres viennent rejoindre ces sorties et ils se retrouvent. Et à chaque fois, voilà, c'est limite euh, maintenant chaque sortie est rapidement complète, donc. Euh, d'accord, euh, ouais, une ouais, ok. C'est assez à l'affût pour. Prendre ah ouais, sa ça vient, ça devient, <rire> Ouais, d'accord, ça, ça vient. Ouais, il y a la queue, quoi. C'est Ok, voilà, c'est vrai, je connaissais pas, tu vois, le concept euh, non plus d'ailleurs, mais du coup, je trouve ça très intéressant. Il y, y a sur Yverdre, il y en a, a des trucs sur Yverdre. Ben, on a des habitants. Enfin, euh, <rire> l'heure fait aussi partie des, des ouais. régions où on a le plus de. Fin, Département, on a le, le plus de membres. Okay. Après, il nous faut un seuil critique d'habitants pour commencer à avoir des sorties régulières. Ouais. Donc, il y en a de temps en temps qui sont proposés, mais on n'a pas encore le rythme qu'on a à Rouen qui est quand même ouais, assez, okay, okay. assez soutenu. Ouais. Ah, bah non, au priori, il très soutenu. Tout hein. dépend de la communauté. Donc, voilà. Euh, mais voilà, les. les... Les, les habitants de l'heure, n'hésitez euh, pas à venir sur Lays-Up, c'est gratuit, je le ouais. répète. Euh, vous pouvez faire des rencontres gratuitement, proposer des sorties gratuitement. Ouais. Donc, il euh, y a juste à essayer. Et notre communauté, aujourd'hui, euh, bah soutient le projet parce qu'on se ouais. rend compte euh, de l'intérêt de notre plateforme qui permet l'intégration, permet de faire des rencontres amicales, d'accueillir les nouveaux arrivants, enfin plein de ouais, choses Ouais, c'est ça. ça, et de puis, puis euh, de faire des aussi, choses euh, autour d'une même passion, peut-être, euh, etc. Ouais. Et de découvrir la ville pour les nouveaux arrivants qui arrivent à Rouen, par exemple. Et ben bah, mm. up leur permet de faire des sorties et donc de découvrir ce qu'il y a à faire sur Rouen aussi, oui. euh, culturellement, tout euh, voilà, puis créer un réseau d'amis du coup au final et, et s'intégrer ouais. socialement Ouais, ah ouais clairement ouais, c'est carrément cool et en parlant du festival vous euh, les l'équipe de l'Aise up je crois que vous êtes deux oui. on envoie deux là on est bah, on est on est trois même sur le vous stand était quatre hier à animer un peu le stand voilà parce qu'on a on a plein d'animations sur notre stand Justement, l'idée c'était de retrouver un peu euh, l'ambiance qu'il y a sur l'ice-up, donc des sorties où les gens s'amusent, passent des bons moments, le retrouver sur le festival. Donc on a un stand en fait, où on a mis plein de, plein de jeux, euh, accessibles gratuitement. Okay. Donc on a des, des jeux très simples hein, à base de, de balles de ping-pong, à base de verres, Ah base oui, avec de, le verre, ouais, le pong, voilà, ouais, des, -pong, ouais, des trucs comme vu, ça. Ouais. Ouais, des carrément. jeux où il faut gonfler des ballons en un temps record, des trucs comme ça qui, qui okay. animent un peu le festival. Petit défi, ouais. Donc euh, à venir essayer sur le stand de l'ice-up du coup, où ouais. euh, je le répète aussi, c'est gratuit, ouais. vous pouvez oui. venir jouer. <rire> Et du coup les, fées, les dix personnes là, qui, qui, viennent, qui émanent de la, de la sortie Lay's Up, du coup, euh, qui sont sur le festival OA, oui. ils ont ils, ils été un peu dans le, dans le même esprit d'aller voir les mêmes concerts ou tout le festival Enfin le même artiste etc. Alors, euh... Ça nous derrière, on, on est la plateforme de mise en relation. Après ouais. les gens qui se rencontrent, bah, ils ont décidé d'aller sur ce festival. Après leur goût, euh, leur, euh, ce qu'ils ouais. préfèrent, moi j'ai pas, pas les informations. Non, ils a... ouais, ok, d'accord. Je, je suppose euh... qu'ils aiment tous la musique du coup Oui, de base, <rire> oui, complètement. Ok, eh ben, je te remercie de nous avoir expliqué euh, la start-up. Avec plaisir. Euh, donc n'hésitez pas à aller sur layzeup.fr. Voilà. Et les euh, réseaux également. Et les réseaux. Instagram, Facebook, TikTok. Laysup L-E-I-Z-U-P. Lays -E ok, merci. merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne fin de festival. Salut. Ouais. Au revoir.